Salut, guys! Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. On est au massif et voici la Funky Fungie. Alors, j'arrive au fond. J'ai aucune idée ce que je m'en vais faire. Mais je dirais que j'arrive beaucoup trop vite. C'est pas grave. Mon niveau va me sauver. Non, c'est pas vrai. Alors, la Funky Fungie. Quand je viens de linker avec le ping-pong. Très rapide. Je les cours, en même temps que vous autres. Euh... Yeah. C'est pas du placement de produit, mais juste pour vous dire que j'adore, mon Evil veulent une MX dans ce genre de piste-là. Oh, my God! Pour vrai, l'équipe de Builders Massif, là. Maudit que vous vous en venez bon. Ça... Ça fait pas longtemps que le massif existe. Beaucoup de trails ont été faits pour euh, un public plus intermédiaire. On va savoir avoir des noirs dans la montagne, mais des petites montes de pistes comme ça qui sont rapides. C'est tellement le fun. Puis tu sais, c'est la première fois que je l'ai fait. All in dedans, pas de trouble, pas rien qui surprend. C'est est ultra intuitif. Perd un peu de traction ici. J'arrive. Ah! Il y avait un beau gap ici. Lui, je ne l'ai pas manqué. Ok, il encore plus le fun que la ping-pong. Ça, ça de même, ça de même. Ça de même. Ah. Fucking cool. Ça, oh! Merci! Oh my god! C'est un fun! Ça! Oh wow! Ok, c'est officiel! Ping-pong! Ping-pong, funky funji. C'est le lap le plus fun de la montagne!